Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'Overwatch n'importe quoi Je suis en compagnie d'El Gringo et aujourd'hui on va vous parler du chapter Approve 2019. Analyse technique et tactique des changements euh, sur le méta de ce codex. Oui. Euh, El Gringo, tu es un joueur tôt euh, oui. en plus d'être un joueur orc. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce qui a changé sur ce chapter Approve 2019 Alors, en première lecture, il y a eu pas mal de, de changements, il y a eu pas mal de baisses en points. Les unités principales qui sont jouées dans la méta actuelle n'ont pas été impactées. Euh, par contre, il euh, y, y a des baisses de points assez intéressantes sur certaines unités qui pourront euh, permettre de varier un petit peu euh, le gameplay euh, sur, sur certaines listes. Euh, ce qu'il faut dire euh, avant de commencer, c'est que la, la, la méta actuelle sur le taux c'est une euh, méta qui est plutôt axée de plus en plus sur du full fly pour, pour arriver au risque zéro de, de grab. Euh, parce que ça, c'est vraiment le, la, le talon d'Achille du taux, c'est de se faire graber et, et de, de s'engluer au corps à corps, parce qu'il n'a pas les moyens de, de contre-closer. Tu prêches un convaincu suffisamment, <rire> c'est clair. <rire> Mais si tu n'as jamais pu approcher ma guideline. <rire> Mais bon, en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on euh, va, on va, on va quand même tenir compte de, de ça oui. euh, sur euh, l'appréciation la, qu'on va donner sur les, les baisses de points. Ouais. Ce que j'ai noté d'intéressant, c'est qu'il y a une baisse de points généralisée sur la plupart des unités de type Kroutz. Euh, donc là, comme j'expliquais dans une méta full fly, euh, les croûtes sont un petit peu en décalage. Euh, donc est-ce que la baisse de points va suffire euh, à pallier à, au problème structurel des croûtes, ce qui est euh, leur emprise au sol et ouais. leur déplacement assez faible Donc ça, c'est la question que moi je me pose. Euh, je ne suis pas certain qu'on va, qu va avoir des croûtes parce que ça n'impacte pas suffisamment la game. Et ça peut être assez compliqué à gérer sur la table, euh, notamment euh, en fin de tour, quand, quand nos unités s'amenuisent et qu'on laisse des trous. Euh, ça peut être des, des, des sources à ouais. euh, assez faciles. Bien sûr. Donc euh, ça, ça peut être compliqué à jouer même si les, les points ont baissé sur les croûtes J'ai constaté une baisse de points sur les crises. C'est une baisse de 3 points. Euh, je trouve l'équipement encore très cher sur les crises. Euh, et la, la, la comparaison avec les, euh, les riptides pour moi euh, est sans appel euh, parce que les riptides sont beaucoup plus résilientes euh, donc les, les crises peuvent tirer très fort euh, mais euh, elles, restent, elles ont du mal à rester sur la table. Ouais. Euh, alors que la riptide tire un peu moins fort, euh, mais par contre au, au, au T6, c'est ce qui sauve la game des taux. C'est les, les, les deux ou trois tailles qui restent sur la table et qu'on rasé tout le monde et qui, qui tiennent les objets. Euh, donc pour moi, c'est important. Et du coup, la, la baisse de points des Crucis, ce n'est pas suffisante, à mon sens, encore euh, pour justifier euh, un remplacement d'une du, ouais. riptide, parce que c'est un peu de ça qu'on parle. Euh, après, peut-être... Que certains vont vouloir déployer des crises en remplacement des broadside. Ça peut être possible parce qu'on peut faire la reroll euh, totale des jets euh, de jet blesses sur une unité de, de crisis tout autant que sur l'unité de broadside. Donc ça peut être intéressant à tester et c'est dans une optique full fly, ça peut aussi euh, s'intégrer euh, dans ce type de, de liste-là. Euh, mais il faut les protéger, il ne faut pas les donner au T1 parce oui, que là... Sûr. Ce que j'ai noté aussi peut-être intéressant au niveau du gameplay, c'est euh, toutes les, euh, les gameplays de type avant-poste, euh, c'est-à-dire avec des unités qu'on peut déployer euh, assez librement sur la table, euh, un peu comme les scouts, euh, euh, notamment les steals et les ghost kills, euh, qui permet de pouvoir développer en fait euh, des menaces euh, assez proche de l'ennemi mais en full fly donc avec des possibilités de pouvoir se dégager en cas de besoin. Ouais. Euh, je préconise euh, de mettre le nombre d'unités de stis que vous voulez euh, pour les tests par contre une seule unité de ghost kill euh, peut-être peut-être plus opportune parce que il euh, y a un strat qui permet de faire bouger euh, la battle suite à son full euh, palier et du coup euh, si on l'entoure euh, bah on peut la désengager, tandis que si on en a deux et que les deux sont entourés et les deux sont en palier dégressif, on peut se les faire graber parce que le stratagème ne peut être utilisable que sur une des deux. Ouais, okay. Donc il faut faire assez attention à ça. Si vous en jouez plusieurs, faites attention à ne pas les mettre trop au même endroit, ou pas, euh, surtout si vous jouez contre du populaire. Voilà. Euh, mais en tout cas, c est, c est des, des gameplays d'avant-poste comme ça peuvent être assez euh, intéressants. Donc la ghost kill fait partie des unités qui ont perdu en points aussi et euh, les godskill ont perdu en point ouais, aussi. Okay. J'ai noté aussi une baisse de points des v euh, Donc, ce n'est pas euh, l'unité qui va Game Breaker. Mais euh, ça fait ça bouge de 14, ça fly, okay. ça a de la PA quand ça tire. Euh, donc c'est quand même une unité euh, qui, qui vaut le coup d'être testée à mon sens, elle est à 11 points, euh, ça fait 44 points les, les 4, on peut en prendre 3 unités euh, pour euh, 150 points, quoi. enfin même moins, 120, 130 points, et, euh, et du coup ça peut alimenter un petit peu euh, notre projection pendant la partie et ça c'est important parce que le taux a besoin de projection pendant la partie parce que bon il se déplace beaucoup en bulle euh, et, et en fait ça, ça tentacule euh, a tendance en fait à, à se euh, à s'amoindrir à s'amoindrir en fait. au fur et à mesure des tours donc il faut des unités pour donner un petit peu de souffle au niveau de la projection à partir du T3 T4 et, et je trouve que les Vespides même une seule unité ça peut être intéressant ça peut être tenir un, un objet derrière et permettre d'avancer ouais. ou aller prendre un objet d'un endroit qu'on a qu'on a dégagé mais euh, pas accessible pour la bulle, Voilà, donc c'est plutôt intéressant. C'est un peu comme quand tu joues des unités de 5 acolytes, bien sûr. C'est toujours ces petites unités là, ouais, qui sont sympas. On est à 44 points, on n'est pas loin de tes 35 de acolytes, tu vois. Et ça tire, ça fly, enfin, ça fait plein de trucs. Le snapper drone a aussi diminué en points. Euh, donc, euh, ça peut être intéressant de jouer une unité, peut-être pas euh, trois unités, mais pour euh, euh, même si ça sert pas à des masses. Ça euh, met la pression sur les personnages. Ça adverses. met la pression sur les personnages adverses euh, et du coup, euh, bah, il va, ça va compliquer son, son déploiement, ça va compliquer euh, ses, ses mouvements, il va sentir une pression. Et euh, c'est toujours intéressant dans, de jouer une unité. Après, le, le souci du, du sniper drone, c'est que ça implique de jouer un marksman et un contrôleur de drone. Donc il faut avoir quand même une liste d'armée qui soit cohérente par rapport à ça. Donc si vous jouez par exemple des, des, des shield drones avec des marqueurs drones, vous avez forcément un contrôleur de drone. Vous avez juste à ajouter un marksman et vous pouvez jouer des sniper, des sniper drones. Mais par contre, déployer tout un dispositif juste pour... Oui, oui. une unité de sniper drones, ce pas, pas forcément... Et ensuite, euh, j'ai noté aussi une baisse en point du Sunshark Bomber. Alors le Sunshark Bomber est très intéressant parce que c'est le seul avion de tout le jeu de Warhammer 40K euh, qui peut euh, effectuer un bombardement par tour sans limite. C'est-à-dire qu'il peut bombarder pendant six tours de suite. Alors que les meilleurs autres avions, c'est deux bombardements, ouais. notamment chez les orques. Et la plupart, c'est un seul bombardement par bataille. Ouais. Donc lui, il peut bombarder euh, tous les tours. Et il a vraiment une baisse de points. Euh, du coup, qu'est-ce que je veux dire Oui, Donc, euh, il, a, il a ce trail là Il est équipé en plus des, euh, des meilleurs drones euh, en termes de projection du jeu, parce que c'est des, des drones, une fois que l'avion meurt, tu as deux drones, une unité de deux drones qui bouge à 20 pouces. Ouais. Donc, il ne peut pas se faire graber non plus et qui ont une projection de ouf. J'ai noté une grosse, grosse baisse de points sur la Storm Surge. Donc, euh, sur papier, la Storm Surge, elle est plutôt pas mal maintenant. Euh, elle a vraiment un nombre de points qui est, qui est tout à fait acceptable. Euh, le souci qu'elle a, c'est un souci structurel qu'elle a depuis le tout début de la, de la V8, c'est qu'ils lui ont donné un, un move de 6. Et en fait, techniquement, avec un move de 6, même si elle <rire> peut se désengager euh, euh, pour tirer, en fait, as juste as à cause de la taille de son, de son socle, à 6, elle ne peut pas se désengager ouais. d'une unité qui l'a entourée. Et ça, c'est un, un, un gros souci sur cette unité-là. Euh, surtout en taux. Ça peut être intéressant de la jouer, euh, mais euh, moi je la verrais plutôt en, vraiment en fond de cours et en Borkane pour avoir vraiment de la projection. Il ouais, ouais. euh, ne pas, euh, voilà, faut pas qu'elle s'approche du feu adverse euh, ou des unités adverses parce que là elle peut vite. Euh, ouais, une batterie de tir euh, bah, en fond peut de map. créer une, une plateforme agra, ouais, bah, ouais. sinon ouais. ça peut être très compliqué, mais euh, en, en fond de map ça peut être intéressant, en Borkane peut-être. Euh, parce qu'elle euh, n'a pas le droit euh, à l'appui-feu parce que voilà c'est un véhicule. <rire> au, niveau <des> QG, <rire> au niveau des QG, bon bah il y a euh, donc, euh, Anchi euh, qui perd en points mais euh, il souffre de la comparaison avec l'Etheris sur Overdrone euh, parce qu'Anchi ne vole pas. Euh, donc, il a beau ses gardes, etc., pour lancer euh, deux, euh, deux pouvoirs d'éléments euh, par tour. Euh, il ne vole pas, donc euh, soit il n'arrive pas à suivre forcément euh, les autres unités qui ouais, flyent, euh, soit il peut se faire grabber assez facilement ouais. Et euh, avec ses gardes. Donc, euh, on préfère quand même les terres sur Overgrown, en tout cas en milieu assez compétitif, euh, surtout contre des joueurs chevronnés qui ont l'habitude de graver à peu près tout ce qui bouge. Euh, ANVA, le problème, c'est que c'est un viand-là, donc euh, la méta actuelle est plutôt axée sur du, sur du taux euh, pour bénéficier du, du tir de contre-charge à 5+. Euh, donc il faut développer toute une méta autour de ça. Je ne sais pas si l'intérêt en vaut la peine, euh, surtout que ses pouvoirs restent anecdotiques par rapport euh, à un pouvoir un taux euh, classique. Et enfin, le dernier, c'est euh, Farsight, euh, lui qui souffre de sa comparaison avec les Callstars. Ouais. Euh, qui, euh, bah, qui se déplace quand même beaucoup plus vite. Et, et en cas que, très honnêtement, il, il impacte pas suffisamment. Ce qui est intéressant en Farsight, c'est peut-être avec la base des crises c'est le retour des crises Bombes, ça peut être possible. Parce qu'il faut savoir que le stratagème euh, Farsight est très intéressant, puisque l'unité qui arrive de faible peut avoir plus 1 pour toucher. Donc avec un marqueur, euh, si euh, l'unité cible a 5 marqueurs, les crises arrivent des faibles et tirent sur du 2+, plus reroller donc ça, c'est plutôt intéressant, mais bon, le Farsight, lui, il ne fait rien derrière. Il un Star ou éventuellement un commandeur avec les cyclo-éclateurs. On va garder quand même une base avec des tailles, les commandeurs, etc., les drones. Et il y aura peut-être des variantes avec des détachements soit en avant-poste avec Stealth Go-Skill, soit des unités d'impact, ils crisis, qui vont arriver et qui vont balancer... Euh, un peu le, les fournaises ou alors euh, des listes euh, très mobiles avec des sharks des des stars et des rip tide ouais. en ça, tout cas on, on, on garde à l'esprit que le keyword fly euh, est à privilégier sur une armée tôt. oui tout à fait ok eh bien, écoute merci à toi de nous avoir partagé cette analyse c'était un plaisir et <rire> <fois. rire> eh ben écoute ça fait plaisir et euh, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le chapter àrou 2019 ciao les seigneurs de guerre ciao